D'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici pour le, pour le, le séminaire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des travaux que j'ai fait en, en postdoc, euh, pendant mon, mon premier postdoc, en fait, avec Michel Leroux, Bart Egman, Mathieu Barbier et euh, Rémi Pigeot, qui étaient en, en stage de, de Master 1 avec moi. Et, et donc, c'était un, un travail qui portait sur la, la synchronie euh, des, des dynamiques des populations en réponse à des, des perturbations dans euh, les métacommunautés euh, trophiques. Euh. Ah. C'est un, un, un travail que j'ai fait à la, à la station du, du CRS, donc la, la station d'écologie théorique et expérimentale qui se trouve à Moulis. Donc là, c'est la, la petite station là en vue depuis la, la montagne à côté. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant trois ans, depuis fin 2018 jusqu'à fin 2021. Et actuellement, je suis en post pour deux ans au laboratoire d'ingénierie pour les systèmes complexes à Clermont-Ferrand, en post du coup, pour deux ans avec, euh, avec Franck euh, Jalot. Euh, bah alors, tout d'abord, pour le, le contexte général, on est dans un contexte où euh, la biodiversité est euh, fait face à diverses menaces. Donc, notamment face aux, aux, aux différentes perturbations d'origine euh, anthropique, Donc, euh, qui ont été notamment euh, bien résumées en 2019 dans le dernier rapport de, de, de l'IPDS. Euh, et la biodiversité en, en, en particulier doit faire face à des euh, événements extrêmes fréquents et euh, une, euh, une fragmentation de, de l'habitat. Donc ça, ça se traduit par deux, deux grandes thématiques qui sont euh, importantes pour bien comprendre la réponse de la biodiversité vis-à-vis euh, -vis de, ces, de, de ces changements. Euh sont d'abord de bien comprendre la notion d'espace. De comment l'espace inter, enfin l'espace euh, euh, euh, affecte affect, euh, du coup la, la biodiversité avec notamment la, la perte de continuité écologique qui fait qu'on va avoir des, des populations qui sont séparées et isolées et comment justement cette dimension spatiale va affecter la vision que l'on a euh, des dynamiques locales et régionales pour les, les différentes espèces. Et on a également la notion de, de stabilité, c'est-à-dire on, on, on va essayer de comprendre euh, comment euh, vont répondre ces, ces, ces, ces différentes espèces, et différentes populations à différentes perturbations et pour, pour pouvoir comprendre de façon ultime si on a un risque ou pas d'extinction. Alors tout d'abord, la, la notion d'espace, c'est quelque chose qui est assez important parce qu'on a une fragmentation d'habitat, c'est-à-dire que le, le, le paysage n'est pas quelque chose d'homogène, mais on va avoir différents, différents petits patchs. Donc par exemple ici, dans ce paysage agricole, on va avoir l'habitat forestier ici qui va être disséminé en, en, en petits patchs ici au milieu des champs. Et en conséquence, on, cela fait qu'on va avoir des populations qui vont être plus ou moins isolées les unes des autres, mais qui seront toutefois liées par euh, de la dispersion. Euh, en, en conséquence, en fait, c'est qu'on va avoir des dynamiques locales qui seront différentes dans chacun de ces patchs, avec des petites populations qui sont euh, isolées, et euh, on peut, ça peut mener à un risque d'extinction locale, voire globale de, de l'espèce, euh, si on met bout à bout ces, ces dynamiques. Et la question ici, la grande question, c'est de savoir comment les dynamiques locales influencent la dynamique globale de, enfin de la population, la, comment ces, ces dynamiques locales influencent la dynamique à l'échelle régionale de, de notre espèce d'intérêt. Euh, du coup, on essaie de, de retranscrire un peu cette, cette réalité écologique sous forme de, de modèles. Et pour ça, du coup, on, a, on crée ce qu'on appelle des modèles de métacommunauté. Donc ici, en fait, une métacommunauté, ça va être une, une, une série, une collection de, de petites communautés qui sont reliées par la dispersion. Donc ici, on voit qu'on a trois patchs avec ici la même communauté et les individus vont être capables de disperser d'une communauté à l'autre. Euh, donc il y a plusieurs façons de représenter ces modèles de métacommunauté. Donc par exemple, de, il y a plus, en, dans les façons principales, on a par exemple le, le paradigme de, de patch Dynamics, où en fait on va avoir une représentation qui est assez discrète de, de la dynamique de la métacommunité, c'est-à-dire que euh, les, les patchs seront occupés par nos euh, différentes espèces, et puis à intervalles réguliers, on va avoir des événements d'extinction qui vont faire que l'espèce sera absente, et des événements de dispersion où des, euh, des individus de, de patchs où l'espèce est présente pourront coloniser euh, les patchs où, où elle est absente. Et on peut aussi, mais on peut aussi avoir le paradigme de, de mass effect, donc ça c'est le, le paradigme que je vais utiliser dans la suite, ou cette fois-ci c'est vraiment en temps continu, c'est-à-dire que les, euh, de façon continue en fait on va avoir des individus qui vont migrer, euh, immigrer entre patchs et on va avoir des dynamiques qui sont euh, beaucoup, plus, beaucoup plus lisses. Et, euh, et euh, l'idée ici voilà, c'est qu'on va essayer d'étudier la, la, dynamique, la, la dynamique à l'échelle régionale du coup de, de, de chacune, de, des populations de chacune de, de nos espèces, essayer de comprendre euh, si on a ou pas euh, la persistance de notre espèce à l'échelle locale et régionale. Et enfin, on va aussi avoir des, des, des processus assez importants qui vont émerger, comme par exemple le couplage entre nos différents patchs, qui vont fortement euh, influencer les énergies. Donc, pour, la, pour le, ce que je vais vous présenter, euh, on va avoir une version très très simple de, du modèle de métacommunité, c'est-à-dire qu'on va seulement avoir deux patchs ici, euh, on ne va pas avoir dans le modèle de base, on n'a pas d'hétérogénéité dans l'espace, c'est-à-dire que nos pages sont strictement identiques, même espèces présentes, même, euh, même, espèce présente, même, même paramètres pour représenter leur dynamique. Et, euh, et, voilà, et donc on a les, les mêmes espèces euh, dans chaque page. Euh, la dispersion, pareil, euh, de base, on la représente de façon très très simple, euh, c'est juste la dispersion passive, c'est-à-dire que les, les espèces globalement suivent, suivent ici le, le, le gradient de densité. Donc les, globalement, on a plus d'individus qui vont euh, émigrer des patchs où il y a euh, beaucoup, une forte densité de population vers des patchs où on a euh, une faible densité de population. Et, pour, euh, et comme on considère euh, un modèle de métacommunauté avec plusieurs espèces, euh, on, on a en fait re, euh, on a renormalisé le taux de dispersion par euh, un, un des taux biologiques qui est l'interaction intraspécifique, Donc, ce qui fait que la, même si on a, on a étudie le taux de dispersion pour des espèces différentes, euh, on a un taux de dispersion qui a une importance relative, qui est identique par rapport aux autres processus démographiques pour chaque espèce. Donc on n'a pas de distorsion de l'effet de, de la dispersion pour, euh, suivant les espèces. Et euh, voilà, donc ça c'est un modèle qui est bien sûr euh, extrêmement simple, c'est complètement faux, mais euh, l'idée c'est que c'est quelque chose qui est très simple et facile à manipuler, mais on va quand même pouvoir jouer dessus et comprendre pas mal de, de processus des euh, métacommunautés. Euh, ensuite, justement, on veut comprendre comment ces métacommunautés vont répondre à, à des perturbations comment, euh, et essayer de comprendre leur, leur stabilité. Et euh, donc là, c'est vraiment la question de stabilité qui est qui a un autre point important en, en écologie euh, en général et, euh, et donc là dans, dans le contexte des perturbations et dans le contexte euh, des, des, des perturbations anthropiques, justement c'est comme j'avais dit avant c'est assez important de, de pouvoir comprendre comment réagissent les biodiversités face aux, aux perturbations donc on sent, ça nous permet de, de, de comprendre la, la, la persistance des espèces dans l'écosystème mais également la, la résilience des écosystèmes donc le retour à l'état euh, et également la, la persistance dans le temps des services écosystémiques qui sont importants pour, pour l'humanité. Alors par contre, la, la notion de stabilité en écologie, euh, c'est quelque chose qui est euh, loin d'être trivial. Euh, le, le débat sur la, la diversité des espèces et la stabilité d'écosystèmes euh, a été initié dans les années 70 avec le travail de mai et est toujours sujet à, à débat et discussion avec des nouveaux papiers, les nouveaux modèles. Euh, la notion de stabilité est aussi quelque chose qui est assez compliqué à appréhender dans le sens où il y a beaucoup de façons de la mesurer donc par exemple on peut regarder la, la résilience donc le, le retour à l'état d'équilibre, à l'état initial de l'écosystème, la résistance à quel point l'écosystème va résister à une perturbation, euh, la variabilité temporelle des biomasses des de différentes espèces, il y a plein de, plein de façons de, de mesurer ça. Nous ici on a pris le on a fait le choix de, de prendre la, la, la variabilité temporelle de, des biomasses des différentes espèces, euh, tout simplement parce que c'est quelque chose qui se mesure facilement de façon empirique. Il suffit de faire des, enfin, il suffit, entre guillemets, d'avoir de, des séries temporelles des espèces que l'on veut étudier. Et euh, donc, ça permet en fait, d'ancrer nos résultats théoriques dans des potentiels, dans des résultats euh, empiriques. Et euh, l'avantage aussi, c'est que cette variabilité temporelle, elle est mesurable à différentes échelles. Donc on peut la mesurer à l'échelle de notre population locale sur notre patch, mais on peut aussi avoir la variabilité temporelle de la biomasse totale de notre espèce sur l'ensemble du paysage, ou de la biomasse totale de toutes les espèces dans notre métacommunauté. Donc on a vraiment différents niveaux pour apprécier cette stabilité dans notre, dans notre métacommunauté. Donc ça, en fait, la, cette stabilité, on va la mesurer avec le coefficient de variation, donc simplement l'écart-type divisé par la valeur moyenne. Et on peut aussi comparer les dynamiques entre différentes populations et entre différentes espèces grâce au coefficient de corrélation, Donc, qui nous permettra de savoir si euh, la réponse des différentes espèces est synchrone ou asynchrone. Donc là, on arrive justement à cette notion de synchronie dans les dynamiques des, euh, des différentes espèces et populations, Donc, qui, euh, qui est assez importante justement pour comprendre euh, la stabilité à l'échelle totale de l'écosystème. Total de parce que par exemple, dans le cas d une, d une, euh, population, de, de deux populations ici, on a un exemple, on va imaginer que ce sont deux populations de la même espèce, donc dans, dans le paysage, et là, on est dans le cas où nos, euh, ces deux populations ont des, euh, des variations de biomasse qui sont synchrones. Donc à ce moment-là, on voit qu'on a des, des, oscillations, vous voyez, des oscillations, par exemple, dans les cas d'oscillations par prédateur, sont euh, en phase. Donc on a un coefficient de corrélation qui est positif, et on s'aperçoit ici que si on regarde la biomasse totale, donc ça c'est le trait le plein, on voit que la, la, la, la biomasse totale de notre espèce a de fortes variations. Et on s'aperçoit également que la, la biomasse totale euh, est très faible, au même titre que la biomasse de nos deux sous-populations. Et à ce moment-là, on a un risque d'extinction simultanée qui est élevé à l'échelle de notre région. Et on a également du coup des variations de biomasse qui sont fortes à l'échelle de la région. Donc à ce moment-là, dans le cas de synchronie, de, des dynamiques de nos deux populations, on a une faible stabilité. Si on a de l'asynchronie, à ce moment-là, bah c'est complètement différent. Donc on s'aperçoit qu'on a ici des, des, des, des variations pour nos deux espèces sont en opposition de phase. On a un coefficient de corrélation qui est négatif et on voit que la, la, la, les variations de, biomasse, de la biomasse de totale de, nos, de notre espèce sont assez faibles et avec du coup une très faible euh, probabilité d'avoir une extinction puisque à chaque fois notre biomasse totale est loin de, de zéro. Donc si on a de l'asynchronie dynamiques, on a une forte stabilité à l'échelle euh, régionale. Donc ça c'est euh, quelque chose qu'on va essayer euh, de, de quantifier et d'implémenter dans, euh, dans notre modèle de métacommunauté, et pour ça justement on va appliquer des perturbations, des petites perturbations stochastiques au voisinage de l'équilibre, c'est-à-dire que notre métacommunauté, sera à l'équilibre. Donc, nos, nos, nos les populations des différentes espèces auront une biomasse qui ne n'arrivera pas au cours du temps, enfin si on, si on ne fait rien du tout. Et on va justement induire de la variabilité temporelle en mettant des perturbations stochastiques. Donc, de base ici, ce sont des perturbations avec une, une, un écart type qui est très faible. Et, et globalement, c'est un bruit blanc gaussien donc qui va s'appliquer au voisinage de, de l'équilibre. Donc par exemple ici, on peut avoir une perturbation qui va s'appliquer à une espèce en particulier, euh, donc sur le système à l'équilibre, et ensuite on va, euh, va s'intéresser à, à la propagation de cette perturbation dans, dans le système. Donc d'un point de vue méthodologique, en fait, on ne va pas simuler les dynamiques de notre, euh, de notre système ici, on ne va pas résoudre les séries temporelles euh, numériquement, mais on peut avoir directement accès aux... Aux, à, ces, à ces variances grâce à l'équation de Laplace-Neuf. Donc en fait, c'est notre système qui est euh, au voisinage de, de l'équilibre, on peut le linéariser. On a des, et juste en connaissant la matrice de variance-covariance de, de nos perturbations, on peut calculer la matrice de variance-covariance de notre métacommunauté. Donc à ce moment-là, on a euh, les variances et les covariances, donc on peut calculer euh, les coefficients de variation et les coefficients de, de corrélation. Voilà, donc c'est. Euh, donc c'est un moyen qui est très, très efficace et très, euh, et très rapide pour, euh, pour approcher euh, ces systèmes. Et, euh, et par la suite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple perturber euh, une population d'une espèce dans un des pâches, et je vais regarder les, les corrélations entre les différentes populations de chaque espèce pour essayer de pour comprendre euh, les mécanismes qui vont uniquement régir la synchronie, enfin la synchronie ou la synchronie euh, des réponses des différentes euh, populations. Donc, les grandes questions que je me pose ici, ce sont euh, comment, les perturbations, comment les perturbations se transmettent dans euh, la métacommunauté euh, Comment est-ce que ces, ces cette transmission des perturbations va façonner la synchronie entre les différentes populations de chacune de mes espèces euh, Quels sont les mécanismes sous-jacents qui régissent du coup, ces, ces patrons de, de corrélation et enfin, quels processus peuvent altérer du coup ces, ces, ces règles principales de transmission de perturbation et, et de synchronie Donc ici, je vais seulement vous présenter euh, la première partie de mon travail qui correspondait à, en fait, à étudier euh, ces, ces transmissions de perturbation et la synchronie dans une métacommunauté euh, euh, homogène, avec, euh, homogène avec seulement de la dispersion passive. Euh, mais j'ai également regardé pendant mon postdoc l'effet de la densité-dépendance. Donc, qu'est-ce qui se passe justement quand on, nos espèces n'ont pas une dispersion qui dépend juste du gradient de densité, mais elles ont des, vont disperser en fonction de l'abondance la, de, de ressources et de la présence de prédateurs. Et euh, j'ai également euh, regardé ce qui se passe quand on a de l'hétérogénéité spatiale, c'est-à-dire lorsque les, les, les, les interactions entre espèces ne sont pas les mêmes... Euh, euh, dans, tout, dans tous les pages. Alors euh, d'abord, maintenant je vous présente comment, ce, comment les perturbations sont transmises euh, dans les métacommunautés. Donc c est, c est, cette transmission de, de perturbations, ce sont des choses qu on, qu on déjà été, euh, qui ont déjà pu être observées et mesurées euh, de façon empirique. Donc ici on a l'exemple du, du spillover, donc est dans l'article de, de Cassini-Métal en, en 2012, où ici notre métacommunauté communauté en fait c'est bizarre, on dirait que c'est quand j'appuie sur le... Euh, notre métacommunauté ici, elle est composée du bassin euh, principal de, euh, de la mer Baltique et euh, du, golfe, euh, du golfe de Riga Et l'espèce d'intérêt ici est euh, la morue. Donc dans les années 80, il y a eu une augmentation euh, de la population de morues dans, dans le bassin principal à cause de... Euh, de, de conditions favorables, et à cause de cette augmentation de densité, on a eu une dispersion des individus, et à ce moment-là, les morues sont venues envahir, en fait, on, la population de morues a débordé, d'où le terme de spillover, donc la population de morues a débordé dans le, dans le golfe de Riga, en créant justement une casquette trophique euh, sur les espèces de petits poissons planctonophages de, de, de, de zooplancton, et, euh, et, et de phytoplancton. Donc là, en fait, euh, cette augmentation de, de population locale, dans, dans, dans un des pages de notre communauté, a des conséquences sur la dynamique dans le dans le page d'à côté, le double Et on a également ces couplages euh, entre écosystèmes de nature très différente. Donc ça, c'est dans euh, cet article de, de Knight et, et collègues en, en, en 2005, où cette fois-ci, en fait, ce sont des libellules, euh, donc qui ont une, une euh, dont le, les larves du coup sont aquatiques et sont prédatées par des poissons, mais où les adultes sont aériens et vont prédater des insectes pollinisateurs. Et à ce moment-là, la présence ou l'absence de poissons va avoir un effet en cascade qui va se répercuter sur l'écosystème terrestre autour des marmes euh, via, du coup, le, la dispersion et le transfert de, des libellules entre leurs deux stades de développement. Donc ici, je vais approcher ça grâce à mon modèle de, enfin, Quelque chose de similaire grâce à mon modèle de métacommunauté. Donc ici, là, on retrouve mes deux pages, et je vais considérer quatre, quatre niveaux trophiques. Euh, autre hypothèse importante ici, c'est que je considère mon, mon taux de dispersion euh, relatif, en fait. Euh, ce taux de dispersion, on, on, va, le faire de, on, on va le considérer qu'il est égal pour chacune des espèces. Alors, c'est une hypothèse qui est très forte, mais euh, vous verrez que par la suite, en fait, ça n'a pas d'impact sur les mécanismes que je vais mettre en, en évidence avec ce, avec ce modèle. Et par la suite, je vais uniquement considérer la perturbation de mon producteur primaire dans le patch numéro 1 ici. Donc, les perturbations stochastiques sont appliquées seulement à cette espèce. Et je vais suivre du coup la corrélation entre les différentes euh, sous-populations pour entre les deux patchs pour, pour chaque espèce. Donc ici, sur ce, euh, sur ce, oh, il, y de, bon, il y a des légendes qui ont disparu. Euh, sur ce premier patch. Euh, je vais, sur ce premier graphe, je vais vous montrer la corrélation entre les différentes populations pour chaque espèce. Donc, là, sur l'axe des, euh, des, des ordonnées, ce sont les corrélations dont le, le texte a disparu. Et sur l'axe des abscisses, c'est le taux de dispersion qui va varier du coup, de façon similaire pour chacune de mes quatre espèces. Et le code couleur ici représente euh, le, le niveau trophique considéré. Euh, alors ici, donc pour un taux de dispersion qui est faible, on s'aperçoit qu'on a en fait un, les corrélations entre nos populations sur une espèce de cascade trophique. Parce que là, on s'aperçoit que les, les, les populations de mon espèce 4 et de mon espèce 2, donc ce qui correspond en fait ici à, à l'herbivore et au top prédateur, ces ces, les populations de ces espèces-là sont corrélées mais les, euh, les, les, les populations des autres espèces sont anticorrélées. Ah oui, donc les chiffres ne sont pas marqués, là c'est 1, corrélation égale 1, corrélation euh, 0, et là, corrélation moins 1, où c'est anticorrélé. Euh, donc là, on voit qu'on a euh, comme une espèce de cascade trophique au niveau des corrélations, puisqu'on alterne entre corrélation et anticorrélation des espèces, enfin des populations pour chaque espèce. Ensuite, si j'augmente ce taux de dispersion, on s'aperçoit qu'on a des inversions de ces corrélations. C'est-à-dire que là, mon espèce 2 on passe de euh, corrélée à anticorrélée, et inversement, l'espèce 1 et 3 passent de anticorrélée à corrélée. Si j'augmente encore mon, le taux de dispersion de toutes mes espèces, on a encore une inversion. Et enfin, pour un taux de dispersion qui est élevé, toutes les, espèces, euh, toutes les, les populations de mes espèces sont, euh, sont corrélées. Donc là, on se pose, euh, au vu de ces résultats, on se pose deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on a certaines populations qui ont des... Euh, pourquoi pour certaines espèces, on a leurs populations qui sont corrélées et pour d'autres, c'est anticorrélé Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a ces, ces changements, pourquoi est-ce qu'on a ces inversions de, de corrélation quand on augmente le, le taux de dispersion Donc, pour répondre à la deuxième question, euh, on va s'intéresser au poids relatif de la dispersion par rapport aux autres processus démographiques. Donc ça, on, on peut le quantifier via cette mesure qu'on a posée ici, qu'on a appelée M1 où en fait, euh, on a pris les termes euh, dans la dynamique des populations qui étaient liées à la dispersion, euh, que l'on a divisé par la somme des termes liés à la dispersion, plus les autres termes de démographie comme la prédation, la mortalité, la croissance, euh, etc. Donc ça nous donne, c'est une mesure qui est comprise entre 0 et 1, et euh, qui nous dit à quel point le, la dispersion est prépondérante dans euh, la dynamique globale de la biomasse de chaque espèce. Donc M1 est, et, et, pardon, M1, il est représenté à, à droite ici, et à gauche, c'est le graphe des corrélations que je vous ai montré précédemment. Donc là, on voit qu'à à faible taux de, de dispersion ici, on voit qu'en fait, la dispersion a un impact significatif seulement pour notre espèce 4, l'espèce de top prédateur. Si on augmente le taux de dispersion, ben on s'aperçoit ici que, la, au bout d'un moment, là, la, la, la dispersion devient aussi importante pour l'espèce numéro 3. Et on voit que le moment où la dispersion commence à devenir importante pour l'espèce numéro 3 correspond à l'inversion ici de, de corrélation qu'on avait sur le graph. On a exactement la même chose pour l'espèce numéro 2. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment les, les traits pointillés qui font la, la correspondance entre les graphes. Et enfin, voilà. Là, euh, on a la dispersion qui a importance pour toutes les espèces quand on a la corrélation du coup, des dynamiques pour toutes les espèces. Donc là, on voit que là, vraiment cette, cette inversion de, de corrélation ici est vraiment liée à, à l'impact à, à de la dispersion dans la dynamique des espèces. Donc ça, c'est un, un premier morceau de, de l'explication. Donc le, le morceau suivant, c'est essayer de comprendre pourquoi on a des espèces qui sont corrélées et anticorrélées. Donc ça, pour comprendre ce qui se passe ici, on, on va voir en fait ce qui se passe dans chaque patch. Euh, donc ça c'est la, la matrice de, de corrélation que l'on a dans notre métacommunauté pour un, un taux de dispersion donné. Là, pareil, désolé, le, le texte est encore disparu, mais le, la légende, là, le A que vous avez ici pour la matrice de, de corrélation correspond au A que vous avez sur le, le graphique. Donc là, en fait, le, donc là le, ça, ça se lit ici vous, avez la, ici. vous avez les espèces 1, 2, 3, 4 dans le patch 1. Et là, 1, 2, 3, 4 dans le patch 2. Euh, pareil pour l'axe des, euh, des ordonnées ici. Donc ça fait qu'en que fait, dans cette matrice de corrélation, vous avez cette sous-petite matrice là qui correspond aux, aux, aux corrélations dans le, à entre espèces à l'intérieur du patch 1. L'autre matrice ici, ça correspond aux corrélations dans le patch 2. Et ça, ça correspond aux corrélations entre patchs. Euh, et le bleu correspond... Euh... Ah, désolé. Euh, le, le bleu correspond à un coefficient de corrélation qui est positif. Donc une corrélation, une synchronie des, des réponses. Et le rouge, ça correspond à une anticorrélation, donc de la synchronie. Donc là, on voit que en fait, pour le... quand on a un taux de dispersion qui est faible, euh, rappelez-vous, en fait, c'est l'espèce 1 dans le patch 1 qui est perturbée. Et euh, alors là, on voit que toutes, toutes, nos, nos, toutes les populations de nos quatre espèces sont corrélées dans le patch 1, mais on a euh, des anticorrélations dans le patch 2. Hein. On, a, on a en fait ce patron de cascade trophique de corrélation dans le patch 2. Ensuite, si, euh, si on augmente le taux de dispersion, donc là, on, ça correspond au, au B sur le, le graphe, on s'aperçoit que dans le patch 1, il n'y a rien qui change. Par contre, dans le patch 2, ici, on voit que l'espèce 3 et l'espèce 4 deviennent corrélées dans le patch 2. Et alors que là, elles étaient anticorrélées euh, quand on était au, au A. Quand on augmente encore le taux de dispersion, on s'aperçoit que bah, là, l'espèce 2, 3 et 4 sont corrélées dans le patch 2. Et là, quand on a un taux de dispersion qui est très fort, toutes les espèces sont corrélées dans le, dans le patch 2. Ok. Euh, donc à ce moment-là, on s'aperçoit que là, c'est les... avec la, la dispersion, ce qui change, c'est vraiment le patch 2 qui se passe quelque chose. Donc maintenant, on va recoller euh, tous les morceaux avec un, un schéma de la, la métacommunauté. Donc ici, pour rappel, donc, on a la perturbation de l'espèce 1 dans le patch 1. Et en fait, on, on a une corrélation des réponses entre, toutes, entre nos quatre niveaux trophiques dans le, dans le patch 1, tout simplement parce qu'on a une transmission qui est bottom-up de la perturbation. Si on augmente la quantité de, de producteurs primaires dans le patch 1, bah vous augmentez la, la, la quantité de biomasse dans toute votre, tout votre chaîne électrophique. Alors, ce qui se passe ici, à faible taux de dispersion, souvenez-vous, la dispersion avait un effet significatif seulement pour le top prédateur, l'espèce 4. Donc, en fait, notre métacommunauté, on peut l'approcher par une métacommunauté ici, où la dispersion n'interviendrait en fait, que pour l'espèce 4. Et à ce moment-là, comme la, la, la, la dispersion va coupler les deux populations de top prédateurs ici, on va en fait euh, synchroniser les populations de top prédateurs. Donc à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a une synchronie des, de toutes ces populations-là. Par contre, dans le patch 2, la, la, la perturbation se propage comme ça ici, et dans le patch 2, on va avoir une transmission qui est top-down. Donc si vous augmentez la quantité de prédateurs, vous diminuez la quantité de d'où le fait que vous ayez des anticorrélations entre niveaux trophiques dans le patch 2. Voilà, et ces anticorrelations, du coup, vous les, vous les observez, et ça se, ça, se, ça se traduit par des anticorrelations entre, entre les patchs pour euh, chaque population euh, pour un niveau trophique sur deux. Ouais, voyez, c'est complètement transitif ici. Et ensuite, quand vous augmentez le, la, la, le, le taux de dispersion, en fait, la, le, la dispersion devient significative pour l'espèce 3. Donc à ce moment-là, la transmission de la perturbation va bah, passer ici par l'espèce 3 et elle est ici. Et à ce moment-là, bah, vous vous apercevez que. Ben vous changez les, euh, les, les, les, les patrons en fait, d'anticorrélation dans votre, dans votre chaîne. Et inversement, du coup, à chaque, à chaque fois que euh, la, la, la dispersion devient euh, significative pour une nouvelle espèce, ben après, vous changez le niveau trophique auquel votre, pertur votre perturbation euh, est transmise. Et à, la fin, et à la fin, comme toutes les espèces dispersent, toutes les... Merci. On dirait que ça fait un double clic, en fait. Comme les... Comme euh, toutes les espèces sont complètement couplées, bah, à ce moment-là, euh, là, on a euh, une synchronie complète de, de, de toutes nos, nos sous-populations. En fait, notre métacommunauté agit comme un seul patch. Donc, en résumé, en fait, ici, vous avez euh, la, la, transmi en fait, la, la transmission de votre perturbation. Euh, en fait, la, la transmission de la perturbation se fait par l'espèce pour laquelle euh, la dispersion a un effet qui est prépondérant dans les dynamiques. On a une transmission de la perturbation qui est bottom-up dans un patch et qui est top-down euh, dans l'autre. Et, euh, et, ça, et ça se traduit par des corrélations et des anticorrelations euh, à l'échelle locale. Et à partir de ces patrons de corrélation à l'échelle locale, on peut reconstruire le patron de corrélation à l'échelle euh, régionale. Et, euh, et ça, je vous ai montré cet exemple sur les métacommunautés à deux patches, mais on peut l'étendre à une patch. Donc c'est complètement additif. Donc en résumé, ici, euh, ce qui est important. Euh, pour comprendre le, notre patron de corrélation, c'était euh, de comprendre les, à quel point la dispersion est importante par rapport au reste de la démographie pour chaque espèce. Et c'est important de comprendre le, la, la, la transmission de la perturbation à l'échelle locale et comment ça crée euh, les corrélations à l'échelle locale. Ensuite, c'est quelque chose que je ne détaille pas ici, mais dans la suite du travail, j'ai montré que euh, si on a de la dispersion de densité dépendante, donc qui dépend de la densité de proie ou de prédateur, à ce moment-là, en fait, la, la, la transmission de la perturbation va pouvoir en fait euh, court-circuiter cette transmission verticale du aux trophiques trophique et directement affecter la, la, la dispersion des espèces. Et à ce moment-là, on peut observer des, des, des inversions, des corrélations, c'est-à-dire que la, les, les, les corrélations qu'on observe entre populations avec la dispersion toute simple passive, et bien on aura des résultats qui seront complètement opposés si on considère de la dispersion non dépendante. Et enfin, j'ai montré, avec, euh, si on considère de l'hétérogénéité spatiale, euh, cette fois-ci, la corrélation dépendait de, de quel patch était perturbé. Donc, le savoir quel patch est perturbé il, il était vraiment important pour pouvoir comprendre les, la réponse à l'échelle régionale. Donc, Pour conclure ici, donc pour avoir le, le fin mot de l'histoire, euh, la, la prédiction des, de la synchronie et de la corrélation des réponses de nos populations dans une métacommunauté, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout, surtout quand on ajoute différents mécanismes. Euh, par contre, euh, y a, voilà, c'est quelques mécanismes tout simples comme la, la densité dépendance ou l'hétérogénéité spatiale peuvent complètement changer nos, nos prédictions par rapport à un modèle très simple, homogène de, de métacognitivité. Par contre, la plupart de ces, de ces effets sont additifs ou multiplicatifs. Donc, on, on peut arriver à les combiner les uns par rapport aux autres et à détricoter tous les mécanismes. Et finalement, on peut quand même réussir à comprendre ce qui se passe dans, dans ces modèles. Euh, en perspective, pour aller plus loin, on pourrait justement euh, considérer des perturbations qui sont beaucoup plus importantes. Là, on a des petites perturbations stochastiques au voisinage de l'équilibre. Mais l'idée pour la suite, c'est d'avoir des forçages plus forts qui nous feraient dévier de façon significative de, de l'équilibre. Euh, ici, on avait la dispersion qui était de façon qui était continue pour toutes les espèces. Mais dans la nature, en fait, on a des espèces qui, se, qui vont disperser à, euh, à certains moments de leur cycle de développement. On pense aux espèces sessibles, par exemple aux végétaux. Donc à ce moment-là, avoir des, des événements de dispersion pour certaines espèces. Et enfin, on peut essayer de complexifier un peu notre modèle, c'est-à-dire ne pas avoir juste des chaînes trophiques, mais des réseaux trophiques, qu'il relier les uns aux autres dans l'espace. Et enfin, euh, tester aussi de façon expérimentale euh, ces, ces, ces, les prédictions de ces modèles. Donc euh, par exemple, on, ça peut être ça peut être testé de façon assez efficace avec des microcosmes, où on va considérer des populations de, de, de protistes et de bactéries. Euh, voilà, donc ça, c'était ce que j'ai fait pour mon, mon premier postdoc. J'ai pas mal changé de thématique maintenant. Donc, maintenant, ce que je fais à l'INRA, à Clermont-Ferrand, c'est un, un modèle d'écosystème de sol, où on essaye de relier du coup, la, la dynamique de, des différentes espèces, euh, enfin des différentes populations. De, de micro-organismes et, et euh, d'invertébrés euh, du sol, au, au, au justement à la qualité des, de la matière organique qui va entrer dans notre écosystème de sol, et notamment en fonction de la sociolétrie et la disponibilité en, en nutriments euh, minéraux. Voilà, donc je, je vous remercie euh, pour, votre, pour votre attention et, et je remercie encore une fois mes, mes collaborateurs pour, pour ce.